Bonjour, alors c'est un grand jour aujourd'hui parce qu'on a inauguré ce matin euh, cette station Barbara de la ligne 4 du métro avec le Premier Ministre Jean Castex. Donc euh, cette ligne, ça fait maintenant 8 ans qu'on l'attend puisque la mairie de Montrouge avait été inaugurée en 2013. Donc 8 ans plus tard, la station Barbara qui est station intermédiaire avant le nouveau terminus qui est à Bagneux, Bagneux-Lucie-Aubrac, donc euh, le terminus de la ligne 4. Donc à Montrouge, on a de la chance. Nous, nous avons euh, trois stations de métro pour 50 000 habitants. Donc tous les montrougiens sont là. à 700 mètres de métro, ce qui est quand même un privilège en ville de France. Alors c'est une ligne évidemment importante pour Montrouge, c'est une ligne qui fait maintenant 29 stations et sur laquelle circuleront chaque jour près de 700 000 voyageurs. Alors c'est aussi cette inauguration, le commencement du projet du Grand Paris, parce que vous savez que la ligne 4, elle va croiser dans trois ans le Grand Paris Express, la ligne 15. Et ce Grand Paris Express, il va permettre à tous les Montrougiens d'accéder beaucoup plus facilement au reste du Grand Paris, à la Défense, à l'Ouest, et vers euh, de la vallée à l'Est. Je me permets d'associer votre voisin, Monsieur le maire de Montrouge, chez lequel nous venons de faire une briève halte pour admirer la station Barbara. Barbara, vous le savez, repose tout près d'ici, au cimetière parisien de Bagnon. Et Lucie Aubrac, qu'on ne le présente pas, je veux saluer très chaleureusement euh, leur famille ici euh, présente. Je remercie du considérant et la réunion de cet hommage rendu à Barbara, parce qu'une station, mais c'est quand même un lieu pas la peu populaire, donc il ne Donc pas ça. C'est une journée euh, importante, c'est un moment un peu historique. Et donc on a été très heureux d'avoir eu l'honneur d'accueillir le Premier ministre, le ministre des Transports et puis tous ceux qui ont financé cette ligne 4. La région d'Île-de-France qui en a financé 60%, le département des Hauts-de-Seine qui en a aussi financé une bonne partie. Je crois que cette ligne 4, elle est vraiment maintenant inscrite dans notre, dans notre histoire et nous en sommes très heureux. Voilà. Mettre sans délai en service le prolongement de la ligne 4 jusqu'à Bagneux-Lucie-Aubrac. Merci beaucoup.